Ok, donc euh, dernière conférence de la matinée, on a Pierre-Yves David qui va venir nous parler euh, d'import et c'est un slot de 25 minutes, avec 5 minutes de questions. Okay. Okay. Est-ce que vous m'entendez comme ça Est-ce que vous m'entendez comme ça Oui, non. Ok... Euh... Euh, donc je suis Pierre Yves David, euh, je vais vous parler d'un donc je vais remonter un peu d'un niveau par rapport à ce que Stéphane vient de vous parler pour vous parler de toujours des choses qui se passent dans l'interpréteur, mais enfin dans, dans le au niveau de la, vraiment le cœur du fonctionnement de Python mais pas complètement au niveau qui sont pas écrits en C, ce genre de choses. Euh, donc Je m'appelle Pierre-Yves David, euh, je travaille sur euh, Mercurial qui est un gestionnaire de version. Si vous utilisez Mercurial dans la vie, euh, ça m'intéresse de discuter avec vous pour savoir ce que vous faites, euh, les problèmes que vous avez, ce genre de choses. Euh, donc les imports, c'est quelque chose de très important en Python. Parce qu'on euh, a souvent euh, besoin d'utiliser du code ailleurs, on ne recommence pas tout à partir de rien. Et donc souvent on écrit des choses comme ça, euh, import, un module, euh, import, un sous-module. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on fait ça D'un point de vue très haut niveau, euh, j'écris euh, import agilib.client, j'ai récupéré un objet agilib dans mon, dans mon module, enfin là, là où je suis en train de travailler, et puis euh, ce module a un sous-module qui s'appelle client, j'ai tout le code que je veux dedans. Mais euh, cet objet, module, il vient de quelque part. Euh, alors euh, ils viennent quelque part qui sont euh, des sources dans un fichier quelque part sur le disque. Mais comme aller lire le disque tout le temps à chaque fois qu'on fait un import quand même assez long, on a quand même un mécanisme de base en Python qui est un cache qui est 6.module qui va contenir tous les modules euh, actuellement utilisés par l'interpréteur. Donc la première chose qui se passe quand je demande import pour un c'est tiens est-ce que par hasard j'aurais pas déjà importé ce module ailleurs et est-ce qu'il ne serait pas déjà prêt à être utilisé euh, on pourrait dire oui et la conf serait terminée. Donc on va dire non. Euh, comme on a peint ce, ce module là et qu'on voit que c'est un module avec un point, donc en fait c'est un sous-module du, du package Agileb, on va se demander si on n'a pas Agilib. On va pas non plus avoir Agilib parce que sinon euh, la conf serait trop courte. Euh, donc je veux Agileb, je l'ai peint, il va falloir que j'arrive à construire un objet qui s'appelle le package enfin agile. Python fait la différence entre les modules qui sont euh, des modules sans aucun sous-module et les packages qui sont des modules avec des sous-modules. C'est euh, un peu pertinent pour pour plus tard. Donc, quelque part sur le système de fichiers, j'ai des fichiers qui contiennent le code de agile et le code de agile client. La première étape pour pouvoir avoir ce module qui existe, ça va être de trouver ce euh, ce fichier alors la version simple pour l'instant c'est que on va avoir un objet finder à qui on va demander trouve moi une spécification qui permet d'importer le module aglib le, le finder que vous utilisez le plus souvent c'est euh, un finder qui va chercher des fichiers sur le disque il va utiliser une autre variable système qui s'appelle 6.pass qui est une liste de dossiers et il va regarder le premier dossier dans cette entrée et se dire tiens est-ce que par hasard je ne trouverai pas agilib slash init.py s'il trouve aglib slash il est content, il s'arrête, il dit j'ai trouvé un endroit où on peut avoir euh, où il y a le code du module que je cherche, et il va construire une spécification avec ça et le passer à la prochaine étape de la chaîne. Il reste <coughs> rester simple, euh, il se passe beaucoup plus de choses compliquées à ce moment-là. Mais euh, on va prendre le cas simple où euh, on l'a trouvé tout de suite, euh, c'est tout de suite un package comme on veut euh, et c est, c est, on va tout de suite utiliser un fichier .py. Donc on a une spécification qui peut être plein de choses compliquées mais globalement euh, il y a le chemin entier du fichier et un loader. Un loader, c'est euh, l'objet qui va être chargé de faire toutes les étapes, de Effectivement, euh, aller lire le fichier pour euh, savoir ce qu'il y a dedans, parser l'arbre de syntaxe, construire des euh, importer d'autres modules s'il faut, euh, et construire un objet avec ça. là euh, Il y a plein de petites étapes importantes dedans. Euh, là, c'est un moment où je vais commencer à pas mal simplifier. Euh, mais il y a deux éléments importants. Le premier élément important, c'est qu'on crée le module en ajoutant plein de petites informations dessus. Euh, si, vous a, si vous importez un module, vous avez non seulement toutes les fonctions qui existent dans le module euh, à <coughs> votre disposition, mais vous avez un peu d'informations sur comment ce module est arrivé là. Vous allez avoir euh, le nom du module, donc avec quel nom il a été importé, euh, à partir de quel fichier. Vous avez aussi où est-ce qu'on peut trouver euh, le, la version euh, compilé son bytecode, euh, vous avez un argument pass donc, sur lequel je reviendrai plus tard. Donc vous avez un argument file qui contient euh, le chemin du fichier et vous avez un argument pass qui contient euh, une liste de pass dont on parlera plus tard. C'est un peu, un peu obscur parfois, enfin c'est un peu perturbant au début mais il y a des bonnes raisons pour ça. Euh, et un certain nombre d'autres informations. Donc vous avez pas mal d'informations pour savoir comment un module est arrivé chez vous. Euh, si par exemple vous demandez, euh, tiens, euh, j'importe ce, ce module, mais je ne vois pas les fonctions que je vois dans le fichier que j'ai ouvert à côté de moi, euh, vous pouvez regarder euh, point .file, underscore, underscore, file, underscore, underscore, pour savoir, tiens, mais est-ce que c'est vraiment le fichier que je regarde qui est utilisé euh, pour ce que je viens d'importer la deuxième étape, ça va être d'exécuter de, le code et de faire tout ce qu'il faut pour avoir un, un module qui contient tout le code qu'on veut. Euh, la première étape qu'on va faire, c'est prendre le module qu'on vient de créer et le mettre dans 6.Module. Ce qui veut dire que s'il y a d'autres... Euh, d'autres gens qui commencent à importer ce même module on va pouvoir euh, retrouver ce même module et réutiliser ce même module euh, Python 3 est assez agressif enfin euh, refuse d'avoir des imports cycliques mais Python 2 permettait d'avoir des imports cycliques euh, ce qui donnait des choses bizarres parce que euh, le module n'est pas forcément fini d'être initialisé quand on, on le réimporte ailleurs euh, et ensuite, on va faire un certain nombre d'étapes. Donc, on va récupérer euh, tout le texte qui est dans le fichier. Euh, on va parser l'arbre de syntaxe. Euh, on va euh, compiler le bytecode et le réécrire dans un fichier qui pas ici pour pouvoir ne pas avoir à refaire cette étape la prochaine fois qu'on a besoin. Et on va lancer le code effectivement, faire d'autres imports s'il faut faire d'autres imports, euh, créer des objets, créer des fonctions euh, et euh, mettre tout ça dans l'objet qu'on va retourner euh, plus tard à l'utilisateur. Une fois que, euh, on a un objet aglib, on peut, on peut passer à l'étape, j'aimerais bien avoir un objet aglib client pour le, pour le module. Euh, donc ça va être globalement le même process, on va euh, trouver où est le fichier sur le disque, créer un module, euh, exécuter du code pour remplir ce module. Euh, mais quand je vous ai parlé du package, j'ai pas mal simplifié les choses, on va aller un peu plus en détail là-dedans. Il y, y a plusieurs choses qui se passent en fait. Il euh, n'y a pas juste un finder, il y a deux types de finder, il y a des metafinders, il y a des passfinders. Euh, euh, les metafinders, ça veut dire qu'en en fait, il n'y a pas qu'une seule manière de, de charger un module. Les modules, ce n'est pas forcément un fichier quelque part sur votre disque. Euh, en particulier, Python 3 est fourni avec euh, trois metafinders de base. Le dernier, le plus simple, c'est je cherche un fichier sur le disque. Mais Il y en a un premier qui est euh, ce module est fourni directement avec, avec l'interpréteur Python, c'est les modules built-ins. Euh, et donc, c'est même pas la peine d'aller le chercher sur le disque. Si, euh, je n'ai plus de nom en tête, mais si vous demandez un module qui est comme par exemple le module OS, je pense, qui est directement fourni avec Python, euh, il ne va même pas aller chercher quoi que ce soit sur le disque. Il dit Ah, je connais ce module, je suis capable de le retourner. Et, euh, et il ne va pas aller chercher plus loin. Euh, un autre euh, truc qui est implémenté avec des, Metafi des Metafinders, c'est euh, les frises. Avec Python, vous avez des choses comme PXD qui permettent de prendre plein de modules et de, de faire uh, une photo de l'état actuel des modules et d'avoir un interpréteur qui commence directement à partir de ça. Euh, le, le système de frise permet de faire ça et c'est aussi implémenté avec un, un Metapass. Vous pouvez, en tant que programmeur, ajouter ce que vous voulez dans le MetaPass pour faire des choses un peu plus sophistiquées. Ou, par exemple, vous pourriez implémenter un MetaPass qui, euh, si on n'a pas trouvé, qui quand on lui demande un module, euh, va chercher sur PyPy, télécharge le paquet, euh, décompresse l'archive, récupère le code, euh, crée le module à partir de ça et le retourne à l'utilisateur. Je vous déconseille fortement de faire ça, mais c'est possible de l'implémenter avec ce genre de, ce genre de mécanisme. C'est vraiment très, très flexible. Globalement, euh, on, en, par ordre, en commençant du premier pour finir au dernier, euh, on va prendre le Metafinder, on va lui demander est-ce que tu peux me trouver une spécification pour ce module Le, le Metafinder va retourner un loader ou va retourner non. Si il retourne non, on demande celui d'après. Et si elle retourne, euh, si retourne un loader, on utilise ce loader pour charger la chose, euh, effectivement. Euh, le plus courant que vous utilisez, c'est le Pathfinder qui va aller regarder sur le système de fichiers euh, ce qui se passe. Euh, alors, euh, dans le, la version d'avant, il y avait marqué 6.pass à la place de aglib.pass Dans le cas courant, ça va être 6.pass pour tous les modules de premier niveau euh, Mais c'est une autre subtilité qui est que, en fait, un package peut être stocké dans plusieurs dossiers en même temps Ça s'appelle namespace package euh, À partir de Python 3.3, il n'y a plus besoin de faire de magie euh, Avant, à partir de Python 2.6, on peut faire un certain nombre de choses pour dire Ce module va pouvoir exister dans plusieurs endroits donc, si vous avez plusieurs paquets qui installent plusieurs bouts d'un module, euh, vous aurez ces plusieurs sous-modules qui seront dans plusieurs dossiers différents. Et la manière dont ça va être géré, c'est avec l'argument pass, qui devrait d'ailleurs être underscore underscore pass, maintenant que je le lis, euh, qu'on qu a vu dans, le, dans un des blocs précédents. <cười> Mais donc, on va chercher soit dans le 6.pass, soit dans le package.pass euh, des, euh, des, des dossiers, euh, pour savoir si on trouve un fichier, euh, un fichier qui correspond dans les dossiers. Mais en fait, ce n'est pas forcément des dossiers, c'est des clés. Euh, par défaut, les clés, c'est souvent des dossiers. Euh, mais en fait, les clés, ça peut être n'importe quoi. Euh, on a un autre, un autre, euh, une autre liste de finders qui se trouve dans 6.passhook, qui vont être les passfinders, à qui on donne une passe et on lui dit tiens est-ce que tu peux me. Est-ce que, est que tu trouves le module euh, dont j'ai besoin à partir de cette passe euh, Le cas le plus courant qui n'est pas un dossier, c'est euh, les fichiers zip. Vous pouvez mettre un fichier zip sur votre disque qui contient des modules Python. Vous pouvez mettre le chemin de ce fichier zip dans 6.Pass et euh, le Pathfinder va ouvrir l'archive ZIP, regarder l'index, regarder s'il n'y a pas un, un nom de fichier qui correspond à ce qu'on chercherait et lire le contenu à partir du fichier ZIP à la place de le, de le lire à partir d'un fichier qui serait dans un dossier. Vous pouvez faire d'autres choses, euh, vous pouvez encore faire des choses qui lit sur le réseau ou des choses comme ça, vous, vous devriez toujours ne pas le faire, mais vous avez un, un mécanisme assez large ici sur euh, Comment reconnaître un, comment trouver un, un fichier à partir d'un identifiant dans, dans 6.pass. Euh, au niveau des fichiers, tout à l'heure, on a vu le cas simple où euh, on avait un package et on cherchait et on avait tout de suite trouvé le fichier Python. En fait, il y a tout un tout un ensemble de fichiers qui peuvent euh, contenir un module Python. Le euh, le premier de ce la première chose qu'il va chercher, c'est euh, c'est un package, donc un dossier qui contient un, quelque chose de valide. En fait, donc ici, j'ai mis py, mais ça, ça pourrait avoir toute cette liste en dessous. Ensuite, il va commencer par regarder s'il n'y a pas des fichiers compilés. Donc, euh, le client.so ou client-module.so pour des raisons historiques. Euh, sous Windows, ce sera des, des PYD à la place de, de, des .so. <coughs> euh, si vous lancez Python en mode compilé, il va chercher des PIO. Euh, sinon, il va chercher un... un la version du bytecode compilé, donc un point .pc. Euh, et, euh, okay. et, euh, et puis si aucun de ces trucs-là n'est valide ou n'existe, il va utiliser le point .py. Euh, ensuite, donc le loader, il va y plusieurs classes de loader. Dans le cas qui nous intéresse on aura un source file loader. Mais euh, il peut avoir, euh, par exemple, tu avoir un, un loader pour charger à partir d'un fichier zip et ce genre de choses ça va être vraiment globalement la même chose euh, il va y avoir des petites différences par exemple comme c'est un module on n'a pas de passe, on a none, euh, mais euh, globalement ça va être euh, l'étape du loader est à peu, à peu près pareil donc euh, globalement d'abord on regarde dans 6 modules si on ne trouve pas dans 6 modules ensuite on a deux grosses étapes qui vont être d'abord trouver où, où se trouve le code et ensuite charger le code et exécuter le code euh, Je n'ai pas encore parlé de Mercurial, ce qui est donc louche, euh, et euh, c'est assez flexible et ça nous permet de faire plusieurs choses rigolotes dans Mercurial. La première chose qu'on peut faire dans Mercurial avec ça, c'est si on prend par exemple un module mercurial.parseur, parser c'est un module qui euh, contient tout le code qui nous permet de lire des formats binaires sur disque euh, ou sur le réseau. C'est du code qui, du coup, euh, fait, manipule beaucoup de structures de données, fait beaucoup d'accès de disques et ce genre de choses. Euh, et Python n'est pas très très bon pour ça. Donc, on a une version en pur Python de référence. Et on a aussi une version euh, qui est écrite en C, pour ces Python, qui, euh, qui permet d'avoir euh, même, les mêmes fonctionnalités. On a aussi une version intermédiaire, euh, avec un peu de Python et un peu de C, en utilisant CFFI, qui permet à PyPy, de, euh, de utiliser le C qu'on a écrit à la main et avec beaucoup d'amour, tout en étant quand même compatible avec PyPy. Euh, PyPy, c'est assez intéressant. Euh, sur des, des bouts de mercurial, on a des x12 en performance, donc euh, on s'y intéresse pas mal. On n'a pas des x12 partout, mais euh, c'est assez important pour nous. Donc on a trois versions du même fichier partout. Euh, avant, on jouait à l'installation pour, euh, pour installer une version ou l'autre version euh, quand on... Euh, euh, en fonction de flags qu'on passait au setup.py. Mais c'est vraiment pas pratique quand on veut faire des comparaisons de performance ou quand on est en train d'essayer de trouver une régression, ce genre de choses directement avec les sources. Quand on installe vraiment Mercurial, on va euh, vraiment en utiliser qu'un seul. Mais euh, pendant qu'on est en train de développer, c'est pratique de pouvoir euh, varier ou si jamais la version compilée n'est pas à jour, euh, en fait, on va utiliser la version, euh, la version pure ou ce genre de choses. Euh, mais donc, en fait, on a ces différents fichiers dans les endroits différents. Donc, pour récupérer ce petit module, on ne va pas passer par le truc classique. On a rajouté quelque chose dans Metapass au tout début pour qu'il soit exécuté en premier, qui, pour faire simple, s'appelle AGPassFinder. Et quand on lui demande de trouver une spec et que la spec commence par Mercurial. Point, on, va, euh, on va, à la place de, de dire, je ne sais pas comment faire, on va euh, utiliser nos différentes euh, euh, policies pour importer soit la version CPTON, soit la version CFFI, soit la version pure. Et on va globalement demander à tous les autres MetaPass, donc relancer toute la mécanisme d'import, pour regarder tiens, est-ce que tu ne trouveras pas Mercurial.pure.parseur par là Et si euh, un autre MetaPass, un, un, un autre MetaPass Finder, nous dit Ah, je sais comment trouver mercurial.pure.parser, on va réutiliser cette spec. Et la retourner à la question comment est-ce que je trouve Mercure Parser Et donc la réponse à comment je trouve Mercurial est bah tu regardes dans le fichier euh, qui correspond à Mercurial.pure.parseur. Donc on se retrouve avec euh, une spécification, avec un nom de fichier qui est du coup plus directement relié au module qu'on cherchait à trouver, et avec un. un euh, on pourrait utiliser un. un on pourrait, à partir de là, on pourrait utiliser un loader normal, mais on a encore d'autres, euh, un peu d'autres customisations. Euh, tout le mécanisme qu'on a vu avant, ça prend quand même pas mal de temps et ça rajoute pas mal d'impact de, de performance. Comme Mercurial, c'est un programme en ligne de commande qui a une durée de vie très courte. Il euh, y a beaucoup du code qui est défini dans Mercurial des endroits pour certains cas qu'on n'utilise jamais. Du coup, on a du chargement paresseux où les modules qu'on n'utilise jamais ne seront jamais effectivement chargés. Python 3 fournit un truc directement pour ça. Euh, Python, euh, dans Python 2, on a, on a un hack qui permet de se faire ce genre, ce genre de choses. Donc déjà, euh, globalement, on s'arrête là, on retourne un objet qui est un faux objet, euh, qu'on met dans 6.module et, euh, et si personne n'utilise jamais ce module, il ne se passera rien. Si quelqu'un utilise ce module, on va faire des choses plus drôles. Euh, en particulier, Mercurel, c'est un programme qui utilise énormément... Euh, de bytes, parce qu'on stocke des contenus de fichiers qui sont des bytes et pas du texte, et on stocke des chemins de fichiers qui sont des bytes sous Unix et pas du texte. Donc y a, on a 250 000 lignes de Python euh, qui ont plein de choses qui sont liées à Python 2, qu'on qu ne peut pas vraiment réécrire euh, tout d'un coup pour Python 3, parce que ça prend beaucoup de temps et qu'on n'a pas vraiment de gens payés pour ça. Euh, donc, pour commencer à jouer avec Python 3 montrer que ça marche, travailler sur les performances, il euh, y a un modilien qui a pensé à un certain nombre de hacks en utilisant cet importeur qui surcharge une méthode du, euh, du source file loader qui s'appelle source2code où on lui passe le contenu du fichier. Et on prend le contenu du fichier, on le parse pour avoir un arbre de syntaxe. On regarde l'arbre de syntaxe pour faire certaines modifications. Donc par exemple, les chaînes de caractères, les chaînes de caractères restent des chaînes de bytes, à la place de, des chaînes d'unicode. Euh, on va avoir des petites euh, améliorations de, pour nous rendre la vie plus facile au début, euh, comme le fait que iter iter, iter item qui est devenu item en Python 3, on va le réécrire à la volée, ce genre de choses. Donc on va faire une passe de réécriture de ce genre de syntaxe. Et ensuite, retransformer ça en données et relancer ça le haut de la chaîne pour que, euh, pour, que le, le, euh, pour que le reste de l'import se passe comme il faut. Mais donc, à la volée, on va prendre du code écrit pour Python 2, le réécrire pour qu'il marche en Python 3 et le continuer à l'envoyer le haut de la chaîne. Euh, ça veut aussi dire faire d'autres choses assez drôles comme cette data qui euh, est une fonction qui va être en charge d'écrire le bytecode. On va avoir du coup notre propre magic string, on va écrire notre, nos propres PyC et, euh, et, et, et ce genre de choses. Euh, vous pouvez voir ici que. Euh, on, pas dans on a une fonction qui prend data puis passe, puis une fonction qui prend passe puis data. Ce n'est pas du PHP, mais bon, ça, arrive, ça arrive parfois quand même. Euh, mais donc, ce système n'importe qui a très compliqué. Euh, on peut l'utiliser pour faire des choses très compliquées comme aller chercher automatiquement des fichiers sur PyPy ou euh, dire aux gens quel euh, paquet Debian il faut installer quand ils n'arrivent pas à trouver un module. Mais euh, on peut aussi l'utiliser avec juste des petites modifications pour se faciliter la vie et sur euh, où trouver des fichiers, euh, de trouver des modules dans les cas particuliers ou euh, faire des choses assez, euh, assez fortes comme euh, avoir du code Python 2 qui s'importe tel quel en Python 3. Je pense qu'il reste un peu de temps pour des questions. Euh, voilà. Euh, hier j'ai fait pour l'esprit sprints pas mal de multi-patching avec Python, parce que ça m'amuse et que quand j'essayais de prendre un, un module avec le multi-patching à un endroit, j'avais pas mal de problèmes vis-à-vis -vis de ça et ça dépendait de Python 2 à 3. Est-ce qu'il y a Oui. Alors la question c'est est-ce qu'il y a des différences entre euh, Python 2 et Python 3 par rapport à tout ça et par rapport à la création de modules euh, Oui, pour simplifier, j'ai parlé de comment ça marche dans Python euh, 3 à 5, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Globalement, la logique générale de avoir des metafinders, avoir des passfinders, euh, créer des modules avec ce genre d'attributs euh, est à peu près la même depuis Python euh, 2, 2, je crois, enfin un Python 2 assez vieux. Euh, mais par contre, exactement les interfaces utilisées, ce genre de choses, ont à peu près changé une version sur deux. Euh, donc, vous pouvez faire ce genre de choses en fonction de la version que vous utilisez. Il va falloir le faire plus ou moins différemment. Euh, il y a une, une assez grosse différence, enfin, un assez un gros changement entre Python 2 ou Python 3 parce qu'ils avaient l'occasion de nettoyer pas mal de choses. Euh, et donc, en particulier, les modules de Python 3, il me semble qu'on peut jouer avec les monkey patchés et modifier plus, plus facilement leur comportement que les modules de Python 2 qui sont des vieux objets, qui sont, qui sont immuables et ce genre de choses. Donc, globalement, vous pouvez faire ce genre de choses avec à peu près n'importe quel Python, mais euh, Python 3, les versions récentes de Python 3, sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus sympas à ce niveau-là. Est-il est possible d'avoir deux, euh, module, euh, est est est deux modules avec le même nom euh, Imaginons ouais. que j'ai un module, par exemple, il va y avoir des problèmes. La question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir deux modules avec le même nom euh, le, la manière dont les choses sont, sont cherchées, ça veut dire que le, pro, le premier, euh, en particulier quand on, fait, quand on cherche avec le Pathfinder, le premier fichier qui correspond à ce qu'on cherche dans le pass, c'est celui qui va être utilisé pour le module, et c'est lui qui va être mis dans 6.module, et c'est lui qui va être utilisé par tout le monde euh, pour le module qui, qui correspond à ce nom. Donc s'il y a deux modules qui ont le même nom pour faire des choses différentes, il va avoir un problème assez vite. Il y, a, il y a pas mal de, modifications, de manières de modifier le, le Python Pass et de, et de, euh, au niveau utilisateur et au niveau programmeur, dont, dans lequel je ne suis pas rentré en détail, euh, parce que sinon ça fait trop long. Une question connexe l'optimisation, vous avez parlé sur Python 3 avec le module, notamment vous disiez le module OS, une espèce de connaissance a priori où on sait que ce module-là est déjà là, donc on n'a pas à chercher sur le disque. C'est dans fichier local, j'ai un module OS que j'ai fait moi-même pour casser le système, il ne va même pas être plus du coup euh... Il ne va même pas être lu parce que le, le, le, le, le, le, le, le, le MetaFinder built-ins est avant le MetaFinder PastFinder, et du coup il ne sera pas trouvé. Si tu inverses les deux, il y aura plein de choses qui cassent. Par défaut ce n'est pas le cas, et Par, pas, la, pas, je l'avais lu dans la doc en hein, disant qu'il y avait certains noms de modules qui étaient réservés dans un temps absolu en fait. Euh, c'est différent euh, la, la, la question c'est dans quel ordre ça marche euh, et si je mets un module os.py euh, dans mon dans mon système quelque part dans mon passe python est ce que ça va tout casser euh, donc la réponse est le built-in arrive avant non c'est pas dans la doc Il y a pas mal de trucs en python qui sont pas trop dit euh, mais enfin ceci c'est dans la doc dans les imports en disant enfin tout ce que je viens d'écrire euh, c'est écrit dans la doc c'est juste qu'après euh, quels sont exactement les modules, modules built-in Ça doit être marqué en haut de la doc mais de chaque module, mais il y a, je ne pense pas qu'il y ait une liste particulière. Et ensuite, euh, est-ce que, si le module c'est un cache, est-ce que entrée fait, peut sortir du cache à un moment ou euh, c'est plutôt euh, un seul moment On met des choses et on voit qu'elles sont une fois, elles sortiront jamais. Euh, um... Non, tous les modules qui sont importés avec import quelque chose finissent dans 6 modules. Il y a quelques autres manières d'importer des modules qui vont en général aussi apporter, ajouter des choses dans 6 modules. Ça permet entre autres que euh, ça soit le même objet module partout et que si les gens fassent des modifications d'un endroit, elles soient vues de l'autre côté. On sort une fois on est dans voilà. Centre, après, tu peux aller à la main, sortir un module de 6 modules, et ça va probablement casser des choses. Euh, là, on a, on, on a aussi vu pas mal de moments où il y a des recherches diverses et variées. Il y a pas mal d'autres caches sur euh, « tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ?»« tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce zip ?» qui permettent d'éviter euh, euh, de passer ta vie à, à lire des fichiers zip et à regarder le disque. Et cela, il y a une méthode, une méthode pour, les, pour les purger, si jamais on modifie le système de fichiers. Mais par contre, si ce module, c'est vraiment pas quelque chose euh, qui, est qui est encouragé de modifier. Justement, si on a lu les zips une fois, euh, globalement, on va cacher le contenu du zip pour l'exécution du programme. Et si quelqu'un modifie le zip, ça va probablement casser des choses. Par contre, si quelqu'un sait qu'il a modifié le zip, il peut appeler une fonction qui permet de, de virer ce cache et de se dire, bon, il faut vraiment relire le zip la prochaine fois. C'est ce qui est fait avec le packet de Chidin Tech C'est des zips où ils sont venus Le problème, ce n'est pas de relire le zip, c'est si tu as déjà une référence sur un objet du module de zip, il ne va pas être modifié. par pour le bordel. Tu peux avoir plusieurs modules différents dans le zip, et donc du coup, tant qu'ils ne sont pas créés, ça va. Module, importe quelque chose, si tu reloads ton module, ton référence sera toujours sur la Oui, ça c'est un autre... Euh, Boris parle de quelque chose dont, dont, que je n'ai pas évoqué, qui est qu'une fois qu'on a importé un module, il est importé et puis voilà. Euh, il y a moyen de réexécuter la phase euh, d'exécution de module avec un module qui s'appelle reload et qui va du coup changer le contenu du module pour tout le monde, parce que tout le monde a la même référence dans le même module. Euh, ça marche euh, dans les grandes lignes mais il euh, ne faut, faut pas compter dessus pour faire des vraies choses parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes euh, avec est-ce qu'il y a d'autres questions oui. euh, alors ça marche sur PyPy euh, je n'ai pas particulièrement regardé pour les autres, mach pour les autres machines virtuelles mais euh, mais c'est euh, donc c'est il y a plusieurs PEP qui régissent ça, et en particulier le concept de Meta Pathfinder et de Pathfinder. Il vient de la PEP 302 qui doit être implémentée dans Python 2.2. Python 2.2 ça commence à être il y a 15 ou 20 ans et du coup à peu près tout le monde doit l'avoir implémenté depuis. Euh, comment ça se passe sur les apports relatifs euh, donc la question c'est comment ça marche les imports relatifs Il euh, y a un... Euh, dans, la dans la fonction findSpec, en fait le premier argument c'est la spec, et le deuxième argument c'est euh, d'où est-ce que j'importe d'autres choses. Euh, ce qui fait que... Euh, donc un imports relatif, c'est un import par rapport au module où je suis actuellement. Si par exemple je suis dans le module Agilib client, et que je fais import... Euh, point euh, je, enfin, point serveur, euh, ça, ça veut dire, comme je suis dans le module aglib client, je vais importer aglib serveur. Donc, la, la mécanisme de FindSpec find a ce genre de choses euh, prévues et donc reconnaît que euh, point serveur euh, dans le contexte du package euh, aglib, ça veut dire aglib.server C'est aussi pour ça que dans les, euh, dans les paramètres qu'on a... Euh, Ici, on a un, un attribut package qui permet, qui va permettre au module de savoir que euh, je suis dans le contexte du... Enfin, oh, ouais, je, dans le module sait qu'il est dans le contexte de package, donc il sait qu'il y a un import relatif de point serveur, il faut aller chercher euh, aglib.server. En Python 2, les imports relatifs étaient implicites. Donc si vous êtes dans un module et que vous faites import serveur, il va automatiquement commencer par chercher euh, aglib.server serveur et s'il ne trouve pas, il va chercher serveur euh, comme, euh, <rire> comme nom de module euh, racine. Euh, C'est c'était plutôt une mauvaise idée et il euh, y a moyen de le désactiver dans Python 2. Je vous encourage à le faire et dans Python 3 les imports euh, sont toujours absolus et il faut euh, utiliser la, la méthode euh, pour faire des imports relatifs. Vous avez une question okay. euh... D'autres bah, questions clair, je pense que ça Ok. Un petit ah, oui. retard, ah ok.